Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la bouilloire où nous continuons de tester quelques prototypes créés lors de la Ludum Barret numéro 38 qui s'est donc déroulée du 21 au 24 avril et dont le thème était Small World ou Petit Monde. Aujourd'hui nous allons parler de thèmes un peu moins joyeux que les derniers épisodes puisque les jeux que j'ai trouvés pour vous aujourd'hui traite tous du thème d'une façon un peu particulière, puisqu'on va parler de routine, d'habitude, euh, et du fait de recommencer sans cesse la même chose, comme si on était coincé dans un petit univers. Et on commence donc avec le jeu Daily Routine, The Smallest Worlds Are the Ones We Get Stuck In, qui pourrait se traduire par Routine Quotidienne, les plus petits mondes sont ceux dans lesquels on se retrouve coincé. Et on va tout de suite commencer. Alors, ça a l'air d'être un jeu qui est fait d'une succession de petits jeux. Euh, donc là, il faut que je choisisse ma cravate. Press the left mouse button to eat your cereal. Ok. Allez, mange Clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. clac. J'ai un temps limite. Il faut que je finisse mon bol, j'imagine Allez. Allez, tu peux le faire. Plus que 5 secondes. Amazing, you ate your breakfast. Amazing, tu as mangé ton petit-déjeuner. C'est triste quand on y pense. Hum. Réponds à tous les mails. Euh... Uh, uh. You, I like you. Blight. Uh, very Blight. Blight. Ah, Bye Popeye. Euh... Ah, ah, ah. Sympa, il y a quelqu'un qui nous a mis du... des chewing-gum. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! On nous a mis des chewing-gum sur notre chaise. Ah oh, mon dieu. Je comprends. Ah, mon dieu, meilleur employé jamais C'est horrible, c'est super angoissant J'en suis répondu à 13 mails Hey. Alors, kiss left to sear and right to go. Boo, ah Yay yeah. D'accord, il faut que je Yay yeah. Allez, mettez des buts mon équipe non, j'ai encouragé alors qu'il fallait pas. Yeah. J'ai eu un au bon moment, c'est bon. Yeah. Yeah. Mon vie a pas l'air de gagner, c'est bien. Yeah. Yeah. Boo. Boo. Boo. Non, il se rattrape. Yeah. <rire> Vous êtes un dieu du football. Ouais, je bon supporter Yeah. Oh non, faut recommencer. Aïe, aïe, aïe. Allez. Ouais, C'était mieux que la dernière fois. C'est reparti pour le petit déjà. Ah. C'est très très simple à jouer au moins. Pas de doute là-dessus. Aïe, aïe. Allez. J'espère que c'est pas tout ce qu'il y a en boucle. Peut-être d'autres jeux, avec la C'est mm -hmm. mon nouveau high score. Mm -hmm. Céréales. Céréales. Il y a une erreur, il y a une faute d'orthographe. C'est céréales par seconde, CPS <rire> 5.038. 5 céréales secondes. Mm -hmm. Bon rythme. Euh. Mm -hmm. uh, mm -hmm. The Light. de Pipe. Parangai. Super. Mm -hmm. Euh... Euh... Là, la la la Oui, mon garçon, Ok, d'accord. Euh... Alors, c'est une série. Euh... Yo, maman. <laughs> oh non. Euh, c'est mama. Euh Best employee ever. Ouh, nouveau escort. 14 mails. <laughs> On recommence. Euh... Um. Boo Boo oh non, mon équipe est en train de perdre Je pas pour la soirée avec ça. Allez, ah, allez Mais j'ai cliqué hmm. Boo Yeah Yeah boo! boo. boo. l'arbitre. Tout ça, tout ça. Je, je m'y connais vachement, supporter de foot, vous voyez. Je sais juste dire ça. Boo, yeah, Chat de l'arbitre. Sport. <coughs> Do the thing, win the points. Troisième jour. Est-ce qu'il y a un changement Il n'y a pas de changement. <rire> je pense que c'est tout, en fait y a pas de variation dans, euh, dans le jour et justement ça fait partie du jeu aussi y a, y a pas de variation ton but c'est juste de faire mieux chaque jour mais je vais quand même faire cette journée pour voir s'il y a pas un tout petit changement quand même oh vous avez vu la tasse en haut à droite avec le petit cœur tout triste bonjour pas être comme ça voyons regardez ma tasse du jour à moi elle est mieux elle dit j'adore le RERB et en haut il y a marqué euh, le... the mug is lie un ami qui me fait ça, qui me l'a offert parce que je suis sur la ligne du RERB sur Paris et, euh, et c'est nul, <rire> ça se passe très mal donc euh, j'ai un ami qui m'a fait un mug offrez moi des mugs, j'adore ça <rire> ah non non, non, non, non non, non, non non, ah, euh, ah, ah, ah ah, ah, ah, ah. Polite, polite, polite. polite, you're right, you're right. Thank you. You're right. Yeah. Ah, je m'en fiche. Je réponds, je réponds polite, very polite, tout. Voilà. Tant pis. Please forgive me. I'm... Ah, j'ai pas tant bien les réponses. Ça avait l'air rigolo. Mais, hein, ah, mais les, les messages sont font une mix de de. Plein de petits messages défauts et euh, ils sont souvent assez horribles en fait. Putain, là je peux juste répondre poliment ou oh super poliment. Ah. En plus, il y en a plein qui nous mettent du chewing-gum sous notre chaise. Ou notre bureau, je sais plus. Hum. Allez, yeah! Yeah! Je suis prête, je suis prête, vas-y. Yeah! qui gagne aujourd'hui. Ah, uh, Yé! yeah, Yé! boo, yeah, Yé! Yé! Yé! gagner. Yé! Yé! Yé! on va trop <rire> ah ben, bon, God. Euh, je crois que c'est tout, ouais Quatrième jour Je regrette qu'il n'y ait pas plus de bruitage euh, sur cette partie-là Ça me ferait vraiment rien d'entendre scrunch, crunch scrunch, crunch crunch crunch scrunch, scrunch, scrunch. Mais c'est pas... c'est pas dramatique Et je vais euh, m'arrêter là Je peux pas m'arrêter euh, Comme vous voyez, je ne peux pas m'arrêter Donc je vais quand même m'arrêter là pour ce jeu Euh... Oh! Oh, si je fais pas, je. Vous savez quoi? Je vais, pas les... je vais pas le faire, attendez. Je vais juste. laisser passer. Qu'est-ce qui se passe si je réponds pas du tout? Shut down. Please enter password. Oh, password. Oups. Escape your loop. Ça va ça ici. Ah! Correct. Puck. Epic. <rire> LD38, 4, Hobbit. Mais. Ah, si on refuse de jouer au jeu du coup. Ça a l'air rigolo. Hmm. Hmm. Pas des trucs. Quand je pense que j'ai failli quitter, <rire> tiens, entre <rire> Ok, et à part ça, 5 okay. secondes, 6 secondes, 4, 3, 2, 1, sachant rien. On n'a pas du tout mangé là. si on mange rien Qu'est-ce qui se passe Oups. Ah. You are fired. Oups, je vais virer. Oh Oh vous rappelez le, de, de l'image de début, il y avait donc la, le, le trophée sur euh, sur la droite avec euh, juste un petit avec une petite toile d'araignée et tout et on choisissait sa cravate c'était l'entrée de jeu et du coup là le jeu nous dit globalement vous laissez pas coincer dans la routine et euh, rappelez-vous vos espoirs et vos rêves euh, c'est mignon c'est très mignon euh, c'est Très, euh, très pamphlet euh, positif euh, de achetez-vous une vie meilleure ou faites-vous une vie meilleure parce que vivre ses rêves c'est bien mais c'est difficile d'en vivre des fois euh, mais c'est sympa le jeu est rigolo dans ce sens-là le message de fin est pas forcément est un peu simpliste à mon goût mais euh, mais pourquoi pas parce que bon il faut rappeler que ouais, poursuivre ses rêves etc c'est sympa mais tout le monde ne peut pas le faire parce que bah, il faut bien payer sa facture au bout d'un moment et que il n'y a pas non plus de honte à, à être dans une routine qui n'est pas forcément satisfaisante mais qui nous permet de survivre. Il n'y a vraiment pas de honte à ça et il faut pas s'en vouloir si vous vous retrouvez dans une vie qui ne ressemble pas au rêve que vous aviez ou quoi que ce soit. L'important c'est que vous puissiez survivre et que vous puissiez vous contenter et être heureux de ce que vous ayez. Euh... Dans le sens, euh, au moins vous avez survécu, vous avez pu prendre soin de... des gens que vous aimez, de vous-même, et ainsi de suite, parce que poursuivre ses rêves ça fait souvent au coup de, bah, de sa santé. Au coup... Ouais, ça se fait souvent en sacrifiant pas mal de choses, y compris sa santé, parfois des liens avec les gens et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de honte à se contenter de ce qu'on a et à trouver son bonheur comme ça ou à revoir ses objectifs et ses espoirs pour euh, faire en faire quelque chose qui nous plaît plus une fois qu'on se retrouve dans une situation différente. Euh, voilà, c'était pour un petit peu compenser le message de ce jeu qui me plaît mais qui n'est pas forcément... Un qui est sympa, c'est sûr, ça fait toujours plaisir à tout le monde de dire oh, « je veux faire ci dans ma vie, je veux faire ça, je veux faire ça, etc. » Et c'est très hypocrite de ma part, vu que j'ai pu exercer le métier dont je rêvais. Mais, euh, ça s'est pas forcément bien passé d'ailleurs. Euh, mais du coup, voilà. Euh, bossez vers vos rêves, mais n'ayez pas peur non plus du quotidien ou d'avoir des travaux ou des, des activités de survie. il euh, a pas de mal à ça. Et euh, vous gérez votre vie comme vous l'entendez, et c'est pas grave. Si ça ressemble pas au rêve que vous aviez adolescent, ou que vous avez euh, encore de temps en temps. On peut être heureux sans ça aussi. Voilà. <rire> Yay. Um... Passons à la suite. Passons donc euh, au deuxième jeu, qui lui s'appelle... Um... Tomorrow or... When the world is not bigger than a house qui donc veut dire demain ou quand le monde n'est pas plus grand qu'une maison on va voir ce que ça donne tout de suite voilà ceci a été mon monde pour les... pendant ces dernières années c'est tout ce que je verrai dans ma vie dress up ok Allez aux toilettes euh... Allez faire pipi Toilette, voilà Pee? Ah. Ah. Pee au yoga. Je dois faire du café Ah, là je me sens bien euh, Add coffee Add sugar Drink coffee Ok, could you use some sugar voilà. I'd like to play on my PC D'accord Play, donc jouer Jump, Please lève-moi <rire> Ok ça me rappelle le géométrie d'âge, sympa. Oups. Je dois aller me doucher. Je ne peux même pas gagner à ce jeu stupide. Mais oh, mais sois pas comme ça. Ça veut bien se passer. Open hop, open cold, open winter shower. Ok, c'était pas une bonne douche. Dormir, d'accord. Je va comme ça, voilà. Soupir. Je pensais que j'étais... Je faisais des progrès. Je peux même pas maintenir les choses dans ma propre maison. Ah, oh, c'est super... Euh... Um... D'accord, on va réessayer. La toilette. Faut que je fasse du café. Add coffee. Add sugar. Add sugar. Why not? Ah. Là le café était mieux Jouer Ok alors je vais essayer de pas perdre Je suis pas très très bonne à ces jeux là alors Allez Ouh J'ai réussi J'adore gagner Tout le monde aime bien euh, Shower Prendre une douche Réparer ça, ça. C'est à vrai je suis sûre si on à réparer ça, ça, ça. Ouvrir l'eau chaude, ça n'a pas marché. Dormir, d'accord, mais faut pas faire tout. Non, d'accord, on va réessayer. Je me sens un peu moins triste d'une certaine manière. Peut-être que demain sera mon jour, ou peut-être que je devrais juste aller dormir. Porter ses freins. aller aux toilettes. Donc on parle là. La... on parle vraiment de routine. Euh... Je vais en Je parler après. Je fais sugar. Un peu de Voilà. Quel très très bon café. Je vais réessayer de ne pas perdre. Ok, ça va se passer. Se doucher. J'ai pas compris comment fonctionne la douche encore. Alors on va essayer. Euh, on va essayer comme ça C'est pas ça. Mais j'avance plus vite, vous voyez que tout au début je Enfin j'ai l'impression d'avancer plus vite, c'est peut-être pas le cas, mais euh, j'ai l'impression que mon personnage avance euh, moins lentement. Je me sens moins triste, peut-être que demain est mon jour, peut-être que je devrais juste aller dormir. Il faut que je trouve... Comment faire les choses Euh, je sais pas. Je sais pas. Attends. Est-ce qu'on peut pas faire des trucs Non, il faut vraiment que je m'habille d'abord. Ok. La musique est très sympa par contre. Ok, Quel très bon café. Je peux pas faire autre chose. Tu veux pas commencer à faire autre chose Non. D'accord. Ok, alors on va continuer. Hop. Hop. Mm -hmm. Il faut que je trouve comment fonctionne la douche. C'est super jeu. Cool. Toujours pas. Je comprends pas comment fonctionne une douche. C'est embêtant. Ouais, je me ressens moins triste. J'ai trouvé. J'ai trouvé les instructions. C'est bon. Euh, les développeurs s'excusent dans la description du jeu en fait. Euh, C'était effectivement pas clair et je sais comment faire fonctionner la douche. Je sais pas si c'est si un peu vous spoiler quand même, hein, si vous aviez envie d'y jouer. Euh, hop, sugar, sugar. Il comme moi, il aime bien son café sucré. J'aime bien des fois aussi. Surtout si c'est le matin en fait, au réveil. Le tout premier café du jour, j'aime bien le faire sucré. Le reste après, ça va, une fois que je suis réveillée. Mais euh. Bon, quoique, ça dépend des jours en fait. Chacun son truc. Hein. Il y en a un qui aime pas le café, hein. Est normal. Se doucher tout, j'ai trouvé. Voilà. What a nice shower! Oui, quelle bonne douche! C'est ça, en fait, il faut mettre les points vers le haut. Donc, il faut trouver euh, les rotations, qu'on tourne droite ou gauche. Euh, today. Aujourd'hui était très bien. Aujourd'hui était très bien! Aujourd'hui, c'est très bien! Waouh! Je sais que c'est un peu stupide, mais je me sens très heureux. Voilà. Donc, c'est la fin du jeu, mais en gros, euh... le jeu parle de, dé de dépression, je pense, ou de, de situations similaires à la dépression. Où on se retrouve enfermé dans son propre monde, dans sa propre dépression, euh, à faire la même chose en boucle et à pas réussir. Et où le moindre échec euh, peut faire se sentir très très mal. Euh, le fait de ne pas réussir à maintenir sa maison, de ne pas réussir à s'habiller correctement, euh, de ne pas réussir à se faire à manger correctement, de brûler un truc, Visiblement, on peut télécharger la musique. Si vous avez bien aimé la musique, elle est téléchargeable aussi, gratuitement. Le jeu est gratuit. Il y a l'option de donner un peu de sous-développeur, mais vous n'êtes pas obligé. C'est pay what you want, option HEO. Tous les liens sont dans la description. Et du coup, je vous mettrai peut-être les liens pour télécharger la musique, qui est très sympa au demeurant. Euh, mais voilà, c'est le. le. Le point de ce jeu, c'est donc de, de faire cette boucle de répétition, mais d'essayer de l'améliorer un petit peu chaque jour, pour montrer si euh, ça peut évoquer là, justement le fait de sortir un peu de, dépress, de périodes dépressives, quand on est dépressif, on est dans des périodes très basses et des périodes très hautes, il y a pas mal de monde alimentaires qui fonctionnent un peu pareil. Euh... Mais voilà, je... je me sens un peu triste après ce jeu, je vous avoue. Euh, mais c'est sympa, euh, le jeu est très bien fait, dans ce sens-là, le jeu est très bien fait. J'aimerais un petit peu plus de sound design euh, pour les actions, quand on fait quelque chose, ce serait vraiment le premier truc que j'ajouterais, peut-être un tout petit peu de variation. Mais, euh, mais pour un jeu en 72 heures, c'est très très bien fait. Euh, en termes de narration, c'est réussi aussi, c'est très simple, mais c'est réussi. Il n'y a pas besoin parfois de chercher midi à 14 heures. On comprend très vite euh, ce qu'il faut faire, on comprend très vite ce qui se passe, euh, et c'est très sympa. Euh, déprimant, mais très sympa. <rire> déprimant, enfin, ça peut l'être. Pour beaucoup de personnes qui ont déjà vécu une dépression, par exemple, ça peut être pas tout à fait le jeu auquel ces gens ont envie de jouer. Ça peut rappeler un peu trop de choses. Euh, mais voilà, c'est un prototype très très intéressant, j'espère qu'ils qu vont continuer à fixer les derniers trucs, et peut-être ils feront une version plus complète. Euh, voilà, c'était touchant. Euh, donc, <rire> <Ouh>, euh... <rire> enfin, j'ai bien parlé de dépression. Euh, la suite, le jeu suivant s'appelle euh, Our Cramped Little World. Et ça veut dire donc notre petit monde euh, serré. Cramped, c'est vraiment être serré, euh, compacté. Donc, euh, ça a et ça va l'air intéressant dans un autre genre. Euh, un peu similaire. Moins dans la répétition journalière. Mais quand même. Enfin, ça va l'air intéressant. En tout cas, on va voir tout de suite. Cramped Little World. Alors. Félicitations. Vous avez obtenu un appartement et ça, est... il n'attend que vous pour déménager. Il n'attend que votre déménagement. Attendez. Est-ce qu'il est supposé être si petit Alors. Cramped Little World est un jeu à propos des... Défi de la vie de tous les jours dans un très petit appartement. Essayez d'y rentrer tous les meubles euh, par drag and drop On peut les tourner par Q ⁇ E. Et on peut changer caméra avec RMB. D'accord Une fois qu'on a passé tous les objets, Press button. Très bon. Donc, il nous faut... On va faire ça comme ça déjà Ça c'est des toilettes. Le... Non. Le drag and drop n'est pas évident, je sais pas si c'est parce que je suis en, en dual screen, mais euh, c'est possible. J'aurais dû placer d'abord les plus grands trucs en fait. Ici. Hum, on ne pourra pas accéder à... Allez-y, non, descend. Ah! Voilà. Voilà, ici. Ça va se passer. Ah! Non! C'est là! Ici. Ah! Attends, toi, on va trop. Non, ça va pas passer si je fais ça. Hum. Ah, ça marche si je mets ça comme ça. Ok. De place que ce que je croyais en fait. Tu ah peux le faire. Viens ici. Est-ce que ça va passer mmh, Je suis pas sûre. Hein. On plutôt faire comme ça. Toi, ici. Start the day, on va commencer la journée. Alors, maintenant c'est le moment de commencer la journée. Fait glisser euh, les objets et les habitants pour les aider dans leur dans leur tâche journalière. Pour finir une tâche, faut mettre l'habitant juste à côté de, de l'item lié, d'accord Pendant cette phase, on ne peut pas on ne peut pas faire tourner les, les objets euh, et on ne peut pas les sortir de l'appartement et si on se sent coincé on recommence, on peut recommencer, d'accord ok euh, take food from fridge donc la maman Elle fasse la cuisine d'accord, et qu'elle place ça sur la table c'est bon ça c'est bon tout le monde mange madame va dormir monsieur va dormir et l'enfant va dormir sur le canapé Pff, ok alors c'est rapide <rire> c'est dommage c'est super rapide euh, je vais essayer je vais essayer on va jouer autrement ça quitte automatiquement c'est dommage <rire> c'est tout ah oh, c'est dommage, le concept est très très intéressant. Euh, on va faire autrement, on va faire un vrai concept, attendez. C'est super intéressant, hein. le fait de... Là on parle plus de, de survie dans des conditions pas forcément optimales. Ah dans des conditions parisiennes si vous préférez. Ça marche aussi. Là, on se croirait dans, en train d'essayer de meubler un appart parisien. <rire> Alors on va ça. Ici, ici, ici, voilà, et vous savez quoi, je vais être ouf, je vais mettre ça là, mettons ceci ici, et ceci ici, voilà, ouais, je ne plus rien à faire, je suis à ce stade de... Voilà, on m'en fiche. Ok, peut-être pas. Ce oh, que je me demande, c'est si, est-ce que les... Euh okay, fine. Vas-y. En plein milieu, pas de problème. Et madame. Come on, mom, come on, dad. Allez, on va essayer comme ça. Est-ce que ça va être les mêmes tasses qu'une soyons. Oui, oui. Pour l'instant, c'est les mêmes, hein, clairement. Encore un petit effort. Voilà, on va mettre la nourriture elle est là. Mince. Euh, le slider est pas tout à fait au point en fait. Le drag and drop est pas super. Euh... Ah il y a gamin qui coince. C'est un peu chacun son tour sur cette table en fait. Ah lui il peut pas. Mais s'il peut rien. Ah, il peut pas. Oh, ça suffit, arrête, tu peux très bien y aller. Enfin. Se déplacer dormir et dormir yeah. euh, c'est très très très intéressant aussi euh, comme je disais c'est un peu euh, vite à vie à Paris euh, dans Paris <rire> si on veut plaisanter mais c'est surtout ça parle surtout de la difficulté de vivre dans mais... des dans des lieux euh exiguë dans des, des très petits où il faut s'arranger malgré tout, quand on n'a pas assez de sous pour se payer plus grand, euh, qu'on a quand même une famille à faire vivre, et qu'on a quand même besoin de, de pouvoir conserver à manger, et ainsi de suite. Euh, J'aimerais bien que le jeu ne quitte pas automatiquement à la fin de la journée, qu'on ait une deuxième journée à vivre avec d'autres tâches. Je pense que c'était l'ambition, clairement, de ce prototype, euh, de nous donner à chaque fois plusieurs jours d'affilée pour essayer de bouger l'appart, de euh, bouger les gens, et remplace de plus en plus de tâches. J'imagine, gamin... s'il y a une porte, il faut que le gamin sorte, aille à l'école, revienne, fasse ses devoirs sur la table alors qu'il faut manger ou faire autre chose, que le père fasse les comptes, que la mère fasse ci, ça... Euh, plein de possibilités. C'est un peu sexiste aussi sur le point de vue, c'est forcément un mother qui fait à manger pendant que le père ne fait rien. Euh, donc, il y aurait d'autres choses à trouver, mais euh, c'est un peu stéréotypé, mais c'est très clair aussi comme ça, des fois. L'attrait des stéréotypes, c'est que c'est simple à comprendre. Euh, du coup ça évite aux gens de s'attarder à réfléchir à d'autres choses pour un petit prototype c'est très très bien fait je trouve je trouve qu'en termes d'artwork et de concept c'est très très bien fait c'est très intéressant euh, je me sens un peu comme dans les sims quand j'avais qu'un qu peu de sous pour un tout petit appart mais que j'ai envie d'acheter plein de meubles euh, mais en beaucoup moins n'importe quoi et c'était super intéressant aussi euh, c'était moins sur la routine que ce que je pensais par rapport aux deux jeux précédents qui étaient sur la routine de, de la vie quotidienne, sur euh, l'aspect répétitif et euh, comment on peut parfois se faire enfermer et s'enfermer soi-même dans cette répétitivité au point qu'on oublie pourquoi on fait ça? Euh, mais c'était super intéressant justement de montrer un autre version de ça, c'est que bah, parfois euh, le quotidien c'est un défi. Euh, ça rentre aussi dans cet aspect là. Que le quotidien des fois c'est un défi. Euh, pour rendre ça sous forme de jeu, mais euh, c'est une interprétation assez intéressante, c'est que là, le défi, c'est de réussir à vivre son quotidien, euh, malgré le fait qu'on n'a pas assez de place pour ton meuble, malgré le fait qu'on n'a pas beaucoup de place dans cet appartement et qu'il faut quand même continuer à vivre. Euh... Voilà, c'était des prototypes beaucoup plus euh, profonds en termes de messages que les prototypes précédents. Euh, même si ceux sur les plantes, par contre, avaient un message un petit peu... Par exemple, avaient un message un peu écolo. Mais voilà, euh, j'ai trouvé ça très très très intéressant. Euh, je vais vous mettre tous les liens en description. Je vous recommande d'essayer ces jeux, euh, même si je les probablement spoilés. Euh, ou d'aller supporter les créateurs. Euh, N'oubliez pas de le faire, parce que même si vous voyez euh, dans des vidéos de Let's Play les jeux finis ou non, euh, même si vous connaissez leur histoire, si les jeux vous ont parlé, bon, n'oubliez pas de soutenir les développeurs, ça peut les aider à survivre eux aussi. Et euh, pas de raison. Si vous avez profité du fait que des gens fassent des vidéos sur ces jeux, c'est que ces jeux vous ont plu d'une certaine façon. Donc n'oubliez pas de soutenir. n'oubliez pas de soutenir vos créateurs préférés. Sur ce, c'est la fin euh, de cet épisode de la bouilloire. Je vous remercie d'avoir suivi. Soutenez vos créateurs préférés, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et des jeux testés, et je vous dis à la prochaine pour que cette fois-ci repasser sur un jeu indépendant.